On a constaté que euh, dans l'alimentation bio, il y, y avait une offre euh, mais qu'elle ne nous convenait pas car euh, elle ne convenait pas à toutes nos valeurs. Hein. C'est plutôt une offre bio, euh, bio business. Euh, donc on a voulu euh, améliorer ça, proposer euh, notre, notre vision du bio. On a décidé de créer un, une nouvelle épicerie bio qui aille euh, au-delà de, de ce qu'on connaissait et qui propage davantage nos, nos valeurs militantes.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 voilà, assez souvent, euh, quelqu'un qui vient remplir son pot d'épices, de, euh, de, de curry, et euh, on lui annonce euh, la note euh, quelques, quelques centimes, quoi, et les gens euh, restent bouche bée. Euh, C'est euh, toujours rigolo. Tout ça dans un, modèle, euh, dans un modèle économique coopératif qui permet de, de mutualiser euh, et d'être efficace. On a mis euh, deux ans, je crois, à pouvoir dégager deux salaires, euh, deux salaires au SMIC. Euh, voilà maintenant ça se développe et on devrait euh, embaucher une troisième personne euh, d'ici peu. Après eh ben, au, jour le, au jour le jour dans l'épicerie on a vraiment euh, l'impression d'être de, de, apprécié par nos clients. Euh, on a de, tous les jours des, des échanges avec, avec nos clients, des discussions euh, sur, sur n'importe quoi. Les gens ne viennent pas seulement euh, acheter des choses, ils ont, on n'a pas juste une, une relation de, de consommateur, euh, on a vraiment une, une relation de, de convivialité. On l'a écrit sur, sur notre devanture, hein, c'est marqué « épicerie conviviale ». C'est vraiment notre volonté de, de développer ça et les, gens, euh, et les gens apprécient ça, les gens recherchent ça et, et ça rend le travail d'autant plus plaisant. Aujourd'hui, je suis euh, globalement aligné avec moi-même. Oui. C'est vraiment, euh, vraiment un plaisir. Ce n'est euh, pas de tout repos, euh, c'est un gros boulot de, de monter hein, des projets comme ça. Il euh, faut vraiment euh, donner de sa personne. Mais, euh,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 Euh, mais je commençais à en avoir marre euh, d'une part du salariat et d'autre part euh, de travailler dans un secteur d'activité qui n'avait pas de sens pour moi. J'avais vraiment envie de, de, mettre, de mettre en adéquation mes valeurs personnelles avec mon travail. On est dans une dynamique où on n'a plus envie de gagner des, des salaires mirobolants. Quoi. Ça, dans une entreprise classique, c'est un peu la, la contrepartie qu'on te donne pour un pour un boulot de merde entre guillemets, euh, tu obéis aux règles, tu, euh, tu, fais, euh, tu fais des archipées et tout ça et on te donne un gros chèque à la fin et, et voilà quoi, nous on est plutôt dans, dans une démarche où on, où on fait un boulot euh, qui nous plaît et, et euh, on n'a pas, pas besoin du coup d'avoir un, un salaire euh, dont on ne va pas savoir quoi faire quoi, ça faisait euh, déjà quelques années euh, avant de monter trois petits poids que personnellement je consommais des produits bio euh, et, et tout ça dans, dans, une autre, dans une autre épicerie de de Lyon qui s'appelle de l'autre côté de la rue. Euh... Donc ça faisait quelques années que, que, que ces valeurs-là se, se développaient en moi et voilà, au bout d'un moment, je me sentais un peu écartelé entre, entre ces valeurs et mon travail qui ne représentait pas du tout ces valeurs. La plupart des, des épiceries bio qui existent à présent, euh, elles ne nous convenaient pas beaucoup parce qu'il euh, y en a beaucoup qui font des, des produits bio mais qui ne vont, qui vont pas chercher au-delà qui font du bio parce que le bio, ça se vend. Il n'y a, a, a pas toujours assez de valeur derrière à notre goût. Et notamment, euh, des magasins vont faire des, des produits bio qui viennent de très loin, euh, des, des vendre des fruits et légumes hors saison, euh, passer par des, par des plateformes alors qu'on peut avoir des, des producteurs en, en circuit court, euh, des produits sur Nous, on avait envie d'éviter ça au maximum.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 le concept de trois petits pois, il ben, n'y a, a pas de brevet dessus. N'importe hein. qui peut ouvrir une épicerie qui ressemble à trois petits pois et, et, et je l'encourage vivement. Le vrac, c'est vraiment notre, notre, notre marque de fabrique. Quoi. Les, les gens nous connaissent pour ça. Des produits en direct euh, pour euh, voilà, proposer plus de transparence aux clients. On n'est pas sur le paraître. Quoi. Ce qui est important, euh, ce que les vient viennent chercher dans l'épicerie, ce n'est pas, pas un magasin bien présenté, C'est des produits de, de qualité euh, dont on sait d'où ils viennent et, euh, et voilà et à prix intéressant. La petite étiquette euh, toile d'araignée, ça c'est pareil, il n'y a, a, a que nous qui l'avons sur Lyon. On a créé une, une petite étiquette euh, avec un, un diagramme euh, en forme de, de toile d'araignée qui, qui vient noter le produit en fait, sur les quatre aspects qu'on a trouvé importants. Euh, le bio, l'équitable, le local et l'emballage. Donc le, le client peut euh, d'un coup d'œil voir euh, ce, que, ce que vaut le produit parce que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans les différents labels bio, équitable, et, etc. Et après l'appartenance à Grapp, l'appartenance à ce réseau de, de mutualisation, de, de, de pratique de, de, et de tout ça, c'est aussi quelque chose de, de, de très particulier. impact économique sur nous, c'est-à-dire que on, on euh, l'épicerie a mis quelques années à pouvoir dégager du salaire pour ses salariés. Pendant, pendant un bon moment, on a travaillé plus ou moins bénévolement. Mais c'était un choix de, euh, de proposer euh, des produits pas trop chers, avec une marge unique sur tous les produits. C'est une valeur de transparence. C'est euh, quand, euh, quand les gens achètent un produit chez nous, ben, ils, ils, savent, euh, ils savent à peu près euh, quel, quel pourcentage euh, de, de, de ce prix-là est euh, notre marge et quel pourcentage euh, est allé au, au producteur. On comptait là-dessus au démarrage et c'est ce qui s'est produit pour avoir une clientèle qui augmente régulièrement et, et pouvoir s'en sortir sur le volume euh, pour vendre suffisamment pour se dégager un salaire. C'est la situation où on est actuellement. Nous on reçoit des sauts de 20 kg. Pour un producteur, ça, ça, ça, fait, ça donne, demande moins d'efforts de faire un sac de, de 20 kg plutôt que 20 sacs de 1 kg. Donc forcément, il nous, le vend, il nous le vend moins cher. Chacun vient avec le récipient qu'il veut. Euh, on a aussi nous on a un petit stock. Les euh, gens qui ont des, un stock de bocaux chez eux euh, les ramènent. Euh, et nous on les met à disposition pour quelqu'un qui vient et qui n'a pas de récipient. Bah, il peut se servir, ils sont à disposition. On fait tout au poids, même ce qui est euh, les liquides, l'huile, la lessive, on, fait, euh, on, vend, on vend tout au poids. Ça permet en fait de euh, plus facilement, euh, on, pèse le, on pèse le récipient en vide, on écrit dessus euh, le, le poids, la tare, et euh, comme ça les gens n'ont pas forcément besoin de remplir leur, euh, leur bidon. Euh, Prendre vraiment la quantité qu'ils veulent et nous on pèse, on déduit la tare et voilà quoi, on fait payer ce qu'ils ont pris. On propose en vrac tout ce qui est euh, euh, beaucoup de thé, euh, beaucoup de, de tisane, aussi, des plantes simples, hein, verveine, tilleul, camomille, euh, ortie, euh, tout, toutes ces choses-là, toute une gamme d'épices, de, de plantes, basilic, origan. Euh, euh, les huiles, les vinaigres, euh, ben, bien sûr toute l'épicerie sèche, les far farines, le sucre, les lentilles, euh, pâteries, euh, céréales pour le petit-déj, euh, euh, des graines, euh, des patates tartinées tartiner, euh, ça c'est quelque chose qui marche très très bien aussi. Euh, purée d'amandes, purée de cacahuètes, purée de sésame, euh, ch chocolade, euh, ça c'est des choses dont, dont, dont les gens raffolent. La coopérative, la SCOP ou la SIC permet de s'assurer que euh, tout le monde dans l'entreprise a, euh, a le droit de, de participer aux décisions. Y a pas, euh, dans, dans notre entreprise, il n'y a pas un, un chef qui, qui dicte tout. C'est euh, euh, l'assemblée la, générale des, euh, des, euh, des coopérateurs qui prend les décisions. Le fonctionnement horizontal, euh, c'est plus compliqué dans le sens où ça, ça demande plus de choses des, euh, des personnes, ça demande plus d'implication. Ça te, ça te demande de réfléchir sur, sur plus de sujets. Euh, ça te demande d'être plus, plus transversal, d'être plus entrepreneur, de te poser des questions sur, sur, sur un peu tout. Euh, donc ça te demande ces efforts-là, ça te fait grandir vraiment en tant que personne. Ça, ça, développe, ça développe énormément, ça m'a vraiment rendu beaucoup plus autonome.